Eh, reste calme pour pas qu'il appuie sur toi. Monsieur, N'appuyez pas trop sur lui, là, en train de saigner, là. Monsieur, Mon bras, chef. Chef, mon bras, Oui, il y a gens, ne tirez pas sur les gens, hein. Moi, c'est des adultes. Écoute-moi Faut les pompiers, ah, Mon bras, les fleurs. Il faut appeler les pompiers, il est en train de saigner là. Mais votre collègue il a frappé, il lui a donné un coup. C'est pas comme ça, on parlait à votre collègue monsieur. Il lui a donné un coup, c'est pas cool. Oui, je vais y aller, mais franchement, des fois, connais c'est pas ça, bien, ça. bien ce qu'ils font. Après, euh, les gens, ils mélangent. Hein. Ah ben, moi, je vais pas sortir tout de suite. Hein. Je Il faut vraiment appeler les pompiers, il est en train de signer. Hein. Pour, mais moi le problème c'est que je suis coincé, je dois partir, mais ah, moi, je va dire Je vous ai après le véhicule, Où est-ce que t'as eu ton permis, toi Tu l'as eu en France, ton permis Non. Non, t'as pas eu ton permis en France. Tu sais pas rouler un camion. Et là, on est que deux, mon pote, hein. Et là, on peut y aller, hein. On peut y aller, t'es points. Hein. Moi, je suis Et t'as tout déjà là-bas de merde, là. Non, moi, je respecte les gens qui pleurent. Et toi, et ta, et ta gonzesse, ta gonzesse de merde. Si elle vient encore ici, et me dit pas bonjour... Là, ça y mal. Écoute, Moustapha, tu rentres dans le rang ou tu dégages Tu <rire> dégages Je suis quoi maintenant Moi, je rien dit maintenant. C'est un C'est ta grande gueule C'est un ta grande gueule ah, arrêtez, arrêtez vos conneries, mais. Arrêtez vos conneries oh, Depuis que le patron s'est fait trancher la gorge, j'en ai jusque-là. T'as compris ça, ça c'est pas pareil. Si, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et j'ai envie, moi Moi j'ai envie de prendre un arabe, et le tac, et le mettre en haut de mon, mon bâtiment. Hé, t'as de la chance, hein Je n'aime pas les arbres. Je n'aime pas les arbres. Alors, fais gaffe à toi, hein Tu me touches Tu l'entends ta mère Oh Oui, est Tu jamais de ta vie, tu me ta vie, tu ta vie, tu ta vie, tu me touches ta vie, tu tu vas faire quoi tu tu tu